Et je sais pas, c'est un projet d'envoyer mon métier, ici là, c'est lui qui me plaît. Donc, donc je monte mon manoeuvre que le cerveau des gens mm -hmm. mm. wow waouh. Je vois que, ton, bonjour, hein, bonjour à tout le monde, ton histoire a plusieurs, a plusieurs euh, faces, je veux dire, des, des, des compartiments, voilà. Mm -hmm. Et euh, je sais peut-être que tu ne te rends pas compte, mais c'est le chemin du combattant. Je suis ici avec une personne qui va, je vais juste vous donner des portions de son histoire. Donc, euh, je crois que c'est en décembre que je l'ai rencontré la première fois, non yes. Il est venu en décembre, il a pris. Et, ah. euh, il t'a envoyé ça, non Tu as utilisé Je même ça, ça c'était si tout Voilà. Ça fait un mois de comme on je, je, Toi, tu n'as pas eu dit... Parce que les gens qui reçoivent, ils ont un salomari, ils j'ai tout dans la poubelle. Donc, toi, ça, ça fait un mois, tu as quand même reçu. Elle se l'avait déjà avec le sel. Pas. Et quand elle reçoit ses produits, désolé pour la connexion, hein? Quand elle reçoit ses produits... Euh, elle commence le travail ça c'était en on va dire janvier maintenant mmh, je commence les lavages et en février c'est en février que je, tu as eu ta nationalité non mmh. voilà. elle m'avait envoyé la photo pour son lavage depuis mai chaque fois que j'ai imprimé les photos, sa photo disparaissait je ne peux pas vous mentir, sa photo disparaissait toujours le jour là j'ai dit, oh, mais il faut qu'on lave la femme si. je la retrouve et finalement je, on imprime la photo de son fils, donc quand tu étais au Cameroun tu... Okay. waouh Dieu est vraiment avec toi. Hein. Donc, ça faisait 14 mois qu'elle était trimballée par les trucs de visa, tout ça là pour son fils. Et son fils a finalement, il a eu son visa quand? Ça fait combien de temps? En mars, son fils a eu son visa. Et euh, elle est venue jusqu'ici, Laisse quand même son passeport. Le, le fameux passeport. Tu vois, quand tu as, as tellement fait le chantage pour les papiers. Je dis ça parce que j'ai subi ça en bain. Quelqu'un sait que ton titre de séjour de dépend de lui. Et du coup, il sait qu'il ferait n'importe quoi pour te tenir et euh, faire que tu tires le minimum de lui. Donc, c'est ça qu'elle a subi. Mais depuis deux mois déjà, le Seigneur est tellement merveilleux parce qu'il est en train d'ouvrir d'ouvrir ses portes. Il est en train d'ouvrir ses portes. Je me rappelle, tu m'as parlé du direct où ce que j'ai fait, je parlais des femmes qui sont séparées de leurs enfants oui, depuis. Oui, oui, oui. Euh, le on a fait un diversité dans la nuit où on prend, vous, vous étiez train de sensibiliser les mamans qui ont laissé les enfants ici. En fait, vous nous avez condamnés, du fait qu'on a abandonné nos enfants. Oui. En j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Oui. Et, et je me rappelais que la procédure euh, tarde et 14 ans séparés de mon fils. Hein, mm -hmm. Et cette nuit-là, même, j'ai rêvé de vous. Oui. Vous m'avez dit, il y a certaines personnes, en fait, que ça n'avance pas parce qu'il y a un compliment de dossier. Mais j'ai eu la même nuit que tu disais qu'en réalité, certains parmi vous... Le dossier n'avance ah, pas. Ah, c'est toi qui avais qu envoyé le message coup, là, voilà. oui, oui, oui. Il faut un complément de dossier. Oui. Le lendemain, j'ai reçu la lettre de la poste me demandant de compléter le dossier. Et tu as complété et ils ont oui. donné le visa. Et là, c'était pour le passeport. Ah, d'accord, ils... pour le passeport. Mais le complément du dossier aussi est venu parce que c'était effectivement bloqué depuis sept mois. Oui. Parce qu'il fallait la coparentale du père. On avait déjà envoyé, on ne sait pas pourquoi ce n'était pas arrivé. Oui. C'est comme ça que wow. j'envoie ça et en mars, c'est le vendu. Donc c'est comme ça qu'elle a, elle, elle, le 28 février, elle a sa nationalité, le mois de mars qui suit, elle a le visa de son enfant, alors que depuis 14 au moins, ils sont en train de on les tremble. Et il y a quelque chose qui est, elle a trois enfants en Europe, le, le plus grand de tes enfants à quel âge? 7 ans. Il a 7 ans, et son fils ici a 14 ans, c'est ça non? Mm -hmm. Est-ce qu'il a déjà, il a déjà vécu avec ses frères? Pas, je veux, je veux pendant les vacances ils se sont vus en passant donc c'est pour la première fois de sa vie il va vivre il va finalement faire partie de la vie de ses frères franchement pour moi ça c'est énorme like you know c'est un peu comme c'était mon enfant et euh, il y a eu des périodes où elle était séparée de son enfant et elle ne pouvait pas parler avec l'enfant parce que moi aussi j'ai vécu ça tu vois ton enfant est dans une maison où tu ne parles pas vraiment bien avec les gens et elle me disait ici tout à l'heure qu'elle devait supplier euh, pour envoyer les vêtements à son fils. Parce que le père de l'enfant était fâché à cette époque-là. Manipulé même, parce que dans son nouveau mariage, c'était vraiment pas ça. Il était manipulé. Parce qu'il avait une... une, une enf... enfin, son enfant avait une belle-mère Et du coup, euh, elle rendait la vie difficile à son enfant, à l'enfant de cette dame-ci. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que je sens la restauration, en fait. Tu imagines, depuis que ton enfant est né, c'est quand il a 14 ans hein, que tu es dans la même maison que lui. Je remercie, en fait, pour moi, c'est il y a une dame qui m'a donné un témoignage d'autre jour. Elle a fait 16 ans sans voir sa fille. Et chaque fois qu'elle faisait le visa, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et elle a fait le lavage en février. En mars, elle est partie en Turquie. Et sa fille a obtenu le visa pour la Turquie, finalement. Et elle a rencontré sa fille pour la première fois, depuis 16 ans. Donc, je peux pas dire... Donc, émotionnellement, c'est les choses comme ça qui traumatisent encore plus les gens. Tu vois, quelqu'un, il est là on sait, il est comme un zombie. Parce que ton enfant ou tes enfants, tu ne les vois pas, tu... Oh my god. J'aimerais faire le témoignage du bain de mars. Ah le bain de mars. Est bon, mm -hmm. elle va faire le témoignage du bain de mars. Vas-y, je t'écoute. Mm -hmm. de... <rire> mm -hmm. Bon, um, euh, par par la voix basse, je vais, vais dire oui. oui. voilà. Sur le de mars, parce que mm -hmm. possible, euh, son permis de conduire était bloqué. Donc son permis de conduire était bloqué. La théorie pour ceux qui sont en allemand ça commence à être pour les noirs apparemment en allemagne c'est pas facile pour les noirs d'avoir le permis aussi facilement donc j'ai mmh. fait la théorie depuis depuis il y a un mois novembre et puis ça devait inspirer le 3 avril mmh. donc on avait fait la théorie et ça devait expirer le 3 avril donc mmh. pour le, le lavage de mars, de mmh. donc, lavage de mars elle demandait demandé à dieu son permis de conduire oui son terrain, euh, son, donc, euh, un terrain oui j'ai demandé à dieu quand j'écrivais tout ce qu'on nous avait demandé dans oui demandé, oui, oui. Voilà, j'ai demandé à dieu de me donner les 15 000 euros que j'avais vu elle avait vu dans son rêve 15 000 euros non elle a demandé à dieu de donner ses 15 000 euros voilà. oui le visage de, de, de, visa de l'enfant n'était pas encore sauvé Ah oui, le visage de l'enfant n'est pas encore là donc. Parce que les mm -hmm. des choses étaient encore comme ça oui. C'était pas encore clair, Donc bien. il y avait aussi le visage de l'enfant Oui. Alors, donc, pendant le lavage là, j'ai fait Et à la fin du mois, je compose mon permis Pour la troisième fois mm -hmm. la mois, Le 28, mois, 28 mars, elle compose pour la troisième fois le permis oui. Réussi. Elle a réussi Donc quand tu as le permis, c'est avais que la voiture arrive. Oui. À, à trois <rire> jours de l'inspiration Waouh, wow, à trois <rire> jours à de l'inspiration oui. Tu allais recommencer tout à zéro encore, si tu échouais. Waouh. une victoire, je La la fin, tu as fait une petite erreur. Quand je compose pour la troisième fois, là, quand je fais j'ai décidé de faire le blanc. Mm -hmm. oui. La troisième fois avant d'aller composer, tu as, as fait ton bug. Elle était armée. J'ai eu le petit. Uh -huh. de... <rire> on m'a envoyé un examinateur, ma reine. Oui. Mon professeur de conduite était à côté de moi, l'examinateur qui venait de l'état était derrière moi. Mmh. Donc dès qu'il dit, on prend le chemin qui est difficile, mon professeur dit, non, on ne prend pas ce chemin, c'est trop compliqué. Tu ne vois pas que c'est compliqué. Je voyais les mira pendant la conduite Donc, ton, ton, le, la, le celui qui devait contrôler était même... Il écoutait ce que ton, ton oui, professeur il était disait... Comme des oui. Ah. Je n'ai oui, pas fait le créneau. <rire> par... Oui. J'ai fait l'autoroute que j'avais d'abord échoué cette fois-là. Tu as fait l'autoroute cette fois-là, tu as réussi. Wow. Oui, et puis il m'a demandé de faire. De, de, de, de... Et en fait, il m'a donné des exercices. Uh -huh. Et l'atmosphère était positive. Wow. C'est comme s'il y avait des anges dans la voiture. Vous entendez son témoignage Il dit qu'il y avait des anges dans la voiture. Je ne comprenais pas. Je n'en revenais pas jusqu'à quand on m'a donné le permis. Qui m'a dit que vous avez mis permis wow. à... ah, Ça, c'est une nouvelle que les gens aiment la phrase. Les... Que vous avez le permis. <rire> Yes, yeah, ça y yeah. est. Et j'ai eu, eu mes 20 000 euros. Au lieu de 15 000 euros, elle a eu 20 000 euros. Oui. Wow. Mm -hmm. Et j'ai eu aussi le visa de mon enfant qui s'est finalement oui. avec le cachet cette fois-là. Avec le cachet. Elle a eu le visa de son, son enfant. Et puis mon terrain, aussi. je suis venue signer. Elle est venue pour finaliser son terrain. Dans les quatre choses que demandé, Dans les quatre choses qu'elle a demandé au mois de mars. <rire> Ça veut dire que ta liste doit être vide. Ma liste n'est pas vide qu'elle soit le travail. <rire> Elle dit qu'elle soit le travail. Ouais, vous l'avez, mais c'est que si Dieu était chiche Je que quand il voit votre demande il dit que hey, l'enfant, c'est toujours veux me ruiner. Heureusement que Dieu a en abondance. Franchement, quand j'écoute ton témoignage, tes témoignages, en fait, c'est comme si tu étais en train de commencer une nouvelle vie. C'est comme si tu étais en train de... Euh, tu vas avoir finalement ton enfant depuis 14 ans que vous êtes séparés il va enfin venir vivre avec toi après tous ces combats tu as eu ton permis de conduire, enfin tu peux avoir ta voiture conduite en fait, j'ai acheté la voiture elle m'a acheté la voiture j'avais les 20 000 j'ai acheté la voiture j'ai fait tout ce qui va avoir. en mars elle a demandé 15 000 euros, Dieu lui a donné 20 000 euros elle a acheté la voiture pardon continue ton témoignage j'ai jamais... tout ce qui concerne la voiture, l'assurance, ceux qui va en Europe l'assurance apparemment l'assurance en Europe c'est compliqué, c'est cher et puis j'ai aussi baigné la voiture là-bas, elle a béni derrière sa voiture, donc. C'est ça. Et puis je voudrais aussi dire aux filles qui sont là que quand on fait le lavage, l'expérience, c'est un combat. C'est comme un combat. C'est uh -huh. tu te laves, tu restes là. -bas. Elle dit que je vous dise que, que quand on fait le lavage, que c'est comme le combat. Ce quand on ne te... reste pas comme ça, on attend. Ce que tu demandes, parce que ce que j'ai fait avec moi, comme j'ai demandé mon permis de conduire, c'est comme ça que mmh. le jour, c'est un combat. Que c'est un combat. Je me suis, la... suis lavé le matin pour aller le faire dans la famille. Quand je suis rentrée, j'avais l'impression, pas rentrée à 11h parce que je composais à 13h. 11, à 13, à 11h, j'avais l'impression que je testais. Je me sentais sale. Mm -hmm. Je me sentais lourd. j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas J'ai encore les gens... Au fond, deuxième, le temps léger. Encore faire un deuxième. Je suis devenue légère. Je... Dans le jour où elle avait fait son test, son permis de conduire, elle s'est lavée le, le matin. Vers 11h, elle sent qu'elle est encore lourde. Parce que vos gens-là vous attendent. Les demandes-là vous calculent. Elle a encore parti à 11 h se laver avant de partir pour faire son permis de conduire à, à 13h. Monsieur, oui. Et j'ai constaté qu'en fait, ce qu'on demande, c'est là, il faut, il, faut, il faut maintenant activer aussi pour prendre. Mon Elle dit que ce qu'on demande là, mais il faut activer pour prendre. Oui. Écoutez bien, c'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Moi, je prêche pas ce ce qu'elle dit, vous dit Et on dirait que si vous avez dit que, mm -hmm. que vous avez dit qu'on euh, parte là dans les le mérite des dossiers de nos enfants, qu'on prenne le courage. Oui, voilà, je vous avais dit ça, oui. Oui, et puis, ça mmh. revient mmh. petit à petit. Je suis restée comme ça, je n'avais pas le courage, j'avais peur. Mmh. Mais le troisième jour j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon l'accès, on appelle ça l'état de la voie. Oui. Et puis, je lui ai dit, mmh. monsieur... Je prends mon voie. Monsieur, mon mari doit encore voyager pour Afrique. Vous avez encore besoin d'un document de mm -hmm. la nationalité que je demande là. Il me dit, il y avait fait madame Manéli, Madame, il nous avait fait madame. Vous n'avez pas encore envoyé le dossier, le document qu'on vous a demandé pour de le dossier que non, mais j'ai envoyé monsieur, dit, je n'ai pas reçu. J'ai dit, je lui ai dit, j'ai je vous envoie ça en e-mail là, mais tu C'est comme ça que alors que j'avais déjà envoyé. J'envoie un e-mail, wow. j'avais envoyé pas la poste, je sais pas là où la poste j'ai Écoute, <rire> Écoutez, ma chérie, c'est comme si parfois, il y a des... je ne dis même pas que ce n'est même pas mais comme si, il y a des entités que quand on les envoie, leur boulot, c'est de faire que vos documents se perdent en route. Elle dit qu'elle avait déjà envoyé ça, sans... elle demandait à la nation, elle attendait. Et un jour, elle s'est levée, j'avais dit dans un direct, ici, là qu'il faut prendre le courage pour contacter vos mairies et tout ça là. Elle-même, elle prend le courage à prendre ses documents. elle appelle, elle demande « que Depuis, vous attendez quel document ?» Ils disent que « Madame, on attend tel document depuis. » Elle dit « Moi, j'ai déjà envoyé. » Ils disent que « Nous, on n'a pas reçu. » Donc, vous voyez qu'il y a quelque part, il y a un petit truc qui ne va pas. Le « vous » là, elle envoie la, le, le document par email, ils reçoivent. Et c'est comme ça que ça accélère son travail, son dossier. Oui, c'est comme ça donc quand il m'a envoyé dans notre rendez où je parle. il m'a aussi. Oui. Il je ne savais pas. En fait, il m'avait pas dit ce que je faire. Vraiment, donc quand on t'a donné le rendez-vous, tu ne savais pas pourquoi tu partais. Vous ma chérie, je me rappelle très bien de ton lavage parce que mm -hmm. c'était le combat. Je mm -hmm. dis que tu as envoyé ta photo. Chaque fois qu'on imprimait ta photo, ça se perdait. Mm -hmm. On imprime, ça se perd. Et quand on trouve même. Un jour je me suis mis en salade, j'avais ta photo devant moi, je ne trouvais pas ton numéro et dit que c'était là maintenant je, je ni numéro ni nom. c'est pour ça que finalement je cherche je cherche un peu, je trouve pas après je je dépose à côté mais le jour là comme, comme on dire que c'est le jour de quelqu'un là j'ai trouvé tout et quand j'ai trouvé j'étais dans la salle de naturalisation là mmh. c'est pour ça qu'après était était ça dit que ça sera bon j'ai fait le lavage le fous avec le goût non oui parce que le jour que des gros, je découvre, je, je vous découvre d'un autre étudiant, je vous dirais que j'étais en train, j'étais à trembler comme s'il y avait des démons, mais je que ce n'était voilà. mm -hmm. pas facile, c'était pas facile pour me parler. Non, c'était pas, pas facile pour me parler, je vous dis moi chaque jour, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour me parler. Elle dit que quand elle m'a écouté pour la première fois, elle a tellement vibré, comme si elle avait des elle, selon ses propres paroles, et après elle m'a dit que non, il faut qu'elle rentre en contact avec moi. Elle a envoyé son fils ici au Cameroun qui vient dans mon bureau me voir. C'est la première fois qu'elle a pris mes produits. Bon, bien sûr, elle, ça a fait un mois, ça a été retardé ici avant d'arriver chez elle. Et il y a un truc important qu'elle a dit, c'est le combat. Quand vous l'entendez, je viens de faire son lavage. Quand elle est dans le salle de lavage, mamie, tu crois qu'elle en de se battre avec quelqu'un Elle parle. Ce n'est pas la blague. Et même dans votre quotidien, parlez sur vos choses. Il y a les gens qui ont déjà... Premièrement, vous avez des entités générationnelles dont les trucs déjà que maman ou grand-mère ou avec grand-mère auraient dû enlever, qu'on n'a pas enlevé. Donc quand tu nais, tu grandis à tes 15, 19 ans, tu as déjà ça derrière toi. Ça gâte ton premier mariage, ça gâte ton deuxième mariage, ça gâte, ça gâte, ça gâte, c'est comme ça que tu marches, ça gâte de truc en truc. Maintenant, quand tu commences à te rendre compte, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois t'activer et tu dois travailler, tu dois faire ce que l'esprit te guide aussi à faire. Tu es guidé par l'esprit. Mmh. elle a commencé à faire beaucoup de songes. Mmh. Son. elle a dit qu'elle a rêvé de 15 000 euros non? elle a demandé Dieu lui a donné 20 000 euros non? Uh -huh. Dieu lui a donné 20 000 euros elle est venue d'Allemagne hier là voici ici vous que vous arrivez au Cameroun vous venez me voir après 15 jours là. que je pars après demain tu vas venir si je ne veux pas te voir je ne veux pas te recevoir et te dis moi celui qui pense qui croit que je fais quelque chose je vais, je vais, je vais lui donner la place celui qui moi je ne... Mmh, mmh. Donc, vraiment, s'il vous plaît, euh, j'ai voulu faire ce direct pour que quand elle parle, que vous entendiez. Ce n'est pas, je m'accorde avec vous, mais c'est le combat de chacun. Et comme je parle, ça, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez encore vos enfants ici au Cameroun. Ça fait sept ans que tu n'as pas vu ton enfant. Tu as, tu as perdu espoir que tu vraiment, le, écoute, l'ambassade n'a rien contre toi. Les gens de l'ambassade n'ont rien contre toi. Mais il faut que tu te lèves pour ton travail. Tu dois te lever pour ton travail on doit te donner tes papiers mmh. elle a fait 5 ans en Europe elle a sa nationalité mmh. je crois qu'elle a fait un truc comme 10 ans mmh. et si tu ne te lèvres pas cette année si tu as l'agissue, je suis sûr que ça n'allait pas sorti puisque je suis en train de me marier en train de partir mmh. donc j'étais en train de combattre pour que ça sorte seulement avant avant qu'il n'y ait oui. pas de... besoin et c'est depuis 2 ans j'ai demandé ça il y 2 ans donc ça fait 2 ans que tu as demandé mmh. Seigneur, nous, nous, nous Où on a encore le passeport là je vais, je vais encore bénir le passeport là Je vais encore mettre le, le goût de la bénédiction sur ça mmh. Que ce ne soit pas seulement le Bordeaux, Bordeaux comme ça là pour rien Que ce soit le Bordeaux des immeubles mmh. Que ça donne plein d'immeubles Voilà que vous laissez comme ça, vous êtes seulement le Bordeaux seulement le passeport, oui, merci Voilà ça Quand tu n'es pas seulement le passeport, mais que tu es le passeport Tu as plein d'argent, vous allez acheter des maisons de 1 million d'euros là-bas Et vous dire, tu perds la maison là en 2 ans Tu fais encore, tu viens construire des immeubles ici au Cameroun Oui, c'est ça que moi j'attends de vous vous allez prospérer, donc le genre de prospérité que ta famille n'a pas vu là. Même pour toi qui es ici. Le genre que ta famille n'a pas vu. Tu es la première, tu vas briser la pauvreté, le cycle de pauvreté sur ta famille au nom puissant de Jésus. Tu vas enlever les limitations géographiques sur ta famille au nom puissant de Jésus. Comme tu es la première de ta famille à avoir cette nationalité, je déclare que plein de personnes, plein de personnes de ta famille vont commencer à avoir au nom puissant de Jésus. J'enlève les limitations, les limitations géographiques, les limitations de nationalité sur ta famille au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que les personnes qui s'accordent avec cette prière que je suis en train de faire, vous recevez vos passeports dans vos familles au nom puissant de Jésus. Vous recevez vos enfants qui viennent vivre avec vous au nom puissant de Jésus. Vous recevez vos nationalités au nom puissant de Jésus. Et vous recevez aussi vos boulots, vos boulots de choix. Je déclare vos boulots de manager. Que même si vous êtes en Europe, c'est vous qui commandez les blancs au nom puissant de Jésus. On vous reconnaît pour ce que vous valez. Vos diplômes que vous avez gardés dans la moelle, là. Vous êtes là, vous faites seulement le nettoyage parce qu'on n'a pas reconnu vos diplômes. Je déclare que vos nationalités font qu'on reconnaisse vos diplômes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare qu'on ne va plus vous manquer de respect. On ne va plus vous parler n'importe comment au nom puissant de Jésus. Je change vos vêtements. Je vous habille à nouveau. Je vous habille avec des vêtements qui sont chers, des vêtements luxueux. Je déclare que le temps où vous changez, vous partez acheter des habits de seconde main, c'est terminé au nom de Jésus. Le temps où vous devez cotiser l'argent partout, partout, pour pouvoir faire des, des, des petites choses, c'est terminé au nom de Jésus. Recevez les grands crédits bancaires pour pouvoir faire ce dont vous avez envie au nom puissant de Jésus. Et quand vous recevez ça, vous remboursez en la moitié du temps, même le quart du temps qu'on avait prévu au nom puissant de Jésus. J'ouvre vos business, j'ouvre les business sur vous au nom puissant de Jésus. Vos passeports qui sont en attente depuis 5 ans là, je déclare que vous recevez vos nationalités dans ce mois de mai qui arrive. J'attends vos témoignages. J'enlève ceux qui sont bloqués, vous êtes bloqués dans les pays là-bas depuis longtemps, vous ne pouvez pas voyager. Ça fait 5 ans que vous n'avez pas vu votre famille. J'enlève ces limitations sur vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie que ce témoignage soit l'ouverture des portes de beaucoup de personnes. Seigneur, je déclare que ceci, c'est l'ouverture des portes de sa famille, Papa Yahweh. J'enlève la pauvreté, le cycle de pauvreté de toute ta famille, au nom puissant de Jésus. Et des cas que tes parents, ta famille, ils vont connaître l'abondance à travers toi. Que chacun peut se positionner quelque part. J'enlève tout esprit qui faisait qu'il commençaient quelque chose après, et même encore, ils quittaient dessus. Que vous puissiez accomplir, aller jusqu'à la fin de vos projets, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, je te dis merci, merci. Que ceux qui attendent leur passeport reçoivent leur passeport. Que ceux qui ont commencé leur travail spirituel, qu'ils aillent jusqu'au bout. Je viens contre l'esprit de paresse sur vous. Que vous n'ayez pas la paresse de faire votre travail spirituel. Que vous ne vous découragez pas. Recevez vos permis de conduire. Ceux qui ont vous a bloqué, vous ne pouvez pas avoir de voiture parce que vous n'avez pas le permis de conduire. J'enlève cette, cette limitation physique sur vous. Je déclare que vous n'allez à prendre les métros. Vous n'avez plus à prendre les métros et les bus au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que ce mois de mai, c'est un nouveau mois. C'est un mois où vos portes sont ouvertes. Je change vos vies. Je déclare que les, les choses que vous n'avez même pas rêvé pouvoir avoir, vous allez avoir ça dans ce mois de mai au nom de Jésus. Et je déclare aussi que ce que vous demandez va augmenter. Quand vous aviez avant, vous demandez 2 000 euros au Seigneur. Maintenant, vous allez demander 100 000 euros, 200 000 euros. Seigneur, je déclare que chaque mois, ce que tes enfants demandent augmente au nom de Jésus. Amen. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ. Pour ce mois de mai, Pères très Saint ceux qui vont faire leur lavage, que ce soit chez eux ou même ceux qui vont venir ici faire Seigneur, je déclare que leurs portes sont ouvertes, comme c'est le cinquième mois, que ce soit un mois d'accomplissement Seigneur, que ce soit un mois d'ouverture de portes, Seigneur, que le travail qu'ils ont fait paye, qu'on ne vous utilise pas et on vous jette, que toute personne qui vous a épousé et qui ne veut pas que vous... qui veut vous, qui veut vous, vous quitter sans vous donner les papiers, que ces personnes-là, que leur plan soit tombés à l'eau au nom de Jésus. Je déclare que vous ne vous serez pas investi dans un mariage pour rien, au nom de Jésus. Amen. Que toute femme qui veut vous détrôner de votre foyer, prendre votre place. Nous déclarons que les plans de cette femme-là sont à l'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà, vous avez vu, non? Recevez vos bordeaux. Recevez vos Bordeaux. On va aussi mettre votre photo dedans. Tu vas voir ta photo, ta tête dedans comme ça. là. Ce n'est pas seulement pour d'autres personnes. Même toi-même. Je, oui. je suis toujours triste. Je pleure. Mm -hmm. Je Et le mois de mars de cette année, j'ai reçu je suis convaincue que le mois de mars, c'était son mois de naissance. Et cette fois-ci, elle est née de nouveau, vraiment. Chaque mois de mars, elle pleurait toujours. Mais le mois mars, elle a seulement ri, ri. Elle a reçu quatre choses majeures. Donc, moi, je sais que c'est seulement le début. C'est le début. Vos enfants vont venir vivre avec vous. Vous allez avoir le temps de pouvoir fouetter vos enfants aussi vous-même. C'est ça, ça a le goût quand tu fouettes ton enfant toi-même. Est... Ah, tu restes comme ça. ça. Oh, Excusez-moi, moi, tu trouve ma femme. Tiens. Vous allez pouvoir gronder vos enfants vous-même. L'enfant reste à côté de toi. Tu le grondes toi-même, lui, ça te plaît. Uh -huh. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur et merci aussi d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Mmh. Merci aussi pour le sac. Elle m'a gardé le sac. Vous pouvez vous dire. Voilà, vous me négligez. Ah, aïe. Yeah. Elle m'a gardé le sac. T'as vu, c'était tellement contente. J'ai encore une autre reine qui est venue hier. Elle m'a gardé le sac. Donc, hier, j'ai reçu le sac. J'ai encore reçu le sac. Les chocolats. Merci. je suis gâtée. Merci beaucoup. Vous voyez, vous m'encouragez. Ce qui fait que quand elle combat vos démons, là, quand même, ça, ça m'encourage. Parce que c'est qu'il y a les chocolats qui arrivent après. Vraiment, que, comme tu as donné, comme tu m'as euh, offert ce sac, que des cas que tu ne manqueras jamais de vêtements, de chaussures, d'habits, de, de, de, de sacs à main, de voitures. ta maison sera toujours meublée. Toi, tu voulais tous les derniers, des derniers cris des choses au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Bonne journée à vous. Vous allez à vous riez, vous riez quoi. <rire> bon, on continue notre journée. Bye bye à tout le monde.